Hey hey hey Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Moi, je m'inquiète c'est ça. On dit ensemble. On essaie de voir un de toi. Hey, hey hey hey Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ça vais bien. bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tag. Ça s'appelle le tag depuis que, que tu es chrétien. Yeah. Il y a quelques questions que je vais devoir vous poser et on va y répondre chacun à notre tour. Yes Tout simplement. Première question comment tu fais la question euh, euh, Jacques. Euh, Jacques, frère, on te pose la question, frère. Depuis quand tu es chrétien Hein euh, oh, tu fâché avec nous. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. Pour moi, je considère, pour moi, que je suis devenu chrétien, c'était lors de mon baptême. C'était quand? C'était en décembre 2009. Ok, Bah moi je dirais pareil, hein. je suis devenu. Enfin, Je suis issue de famille chrétienne, mais je suis devenue chrétienne moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et euh, quand aussi je l'ai montré bah, publiquement en me baptisant. Et moi, c'était en janvier 2010. C'était pas loin, hein? Ouais. <rire> Colérique, je me fâchais très facilement. Ouais, j'étais très très colérique. <rire> <rire> je rigole. Ouais, j'étais colérique. Et depuis que je suis chrétien, j'ai commencé à travailler travailler ça. Essayer de ne pas trop me fâcher, par exemple. Est-ce que vous savez? De relativiser. Voilà, relativiser. Quand tu es chrétien, il y a aussi un, Quand tu te baptises, il y a aussi un travail que tu dois faire de ton côté voilà, pour avancer. Ok moi euh, <rire> j'amplifiais les vérités. Ah ok je vois. Voilà c'est à dire que <rire> c'est à dire que si par exemple je voyais euh, une personne mm. qui descend de l'escalier qui a loupé une marche, moi je vais dire elle a roulé l'escalier la fille est mm -hmm. tombée tu vois. Elle a fait des tonneaux. La vérité la vérité c'est que la personne est tombée <rire> mais la personne n'a pas roulé roulé elle a juste mm. manqué une marche tu vois. Donc, <rire> ben, c'était ça, j'en suis fière les vérités. Pour que ce soit intéressant, quand je raconte une histoire, pour que la personne soit. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, mm -hmm. ah. ouais. Donc, je, je, je rajoutais du piment, du ben, sel. Ah je se mettais du de, de l'huile, quoi. ouais, voilà, c'est bien. De <rire> l'huile, allez, vas-y, avance l'huile. Comme ça, les gens ils étaient intéressés par <rire> mes histoires. Ma bande d'amis n'a pas changé et je ne vois pas pourquoi je changerai. De toute façon, quand on est chrétien, il ne faut pas fuir nos, nos amis. Sauf, je dis bien sauf, si. Sauf si cette bande d'amis nous traîne dans des voies contradictoires. C'est-à-dire à, ah bah oui. euh, à l'abandon de la parole de Dieu. La bande d'amis, non, c'est pas la même. Pourquoi? Bah parce que je suis venu en France. Peut-être que si j'étais resté en Martinique, ça aurait été la même. Après, c'est des gens avec qui je garde contact. Quand tu deviens chrétien. Tu n'es pas en mode ben, les gens qui ne sont pas chrétiens, arrière de moi, tu vois. Ouais, vois. C'est-à-dire que tu dois quand même être une lumière pour eux. Donc ouais. si tu coupes les liens avec eux et que tu t'entoures qu'avec des chrétiens, c'est où que tu vas faire ton, ta part d'évangélisation, c'est où que tu vas faire la différence puisque tu restes qu'avec les chrétiens. Et commenter. Je t'ai déjà dit, oui. Partager. Encore une fois. Aimer. <rire> aimer. C'est bon. Et liker. Euh, commenter. Oui, commenter. <rire> partager. Partager. <rire> aimer. Aimer. C'est bon C'est bon Ok donc, commentez, partagez Je rigole compris. À la prochaine À la prochaine Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse